Alors, du coup, je partais sur magasin de thèmes et j'ai dit que je voulais muscler. Donc maintenant, il m'a créé un profil 33 que je vais pouvoir retrouver ici. Donc, il me l'a mis ici et j'ai cette page-là. Alors, du coup, ça, c'est la partie facile que tout le monde a pu faire jusqu'à maintenant. Maintenant, ce qu'on a fait ce matin et un petit peu jeudi dernier, en fait, c'était savoir à peu près où Ballon Miré voulait aller. Donc, euh, Pour refaire une refonte de site, il y a quand même deux, trois étapes préliminaires avant de toucher directement à ça, c'est de savoir à peu près où est-ce qu'on veut aller. Ballon Miré, ils avaient vraiment un projet assez concret étant donné qu'ils font partie d'une structure euh, qui a un centre culturel qui s'appelle La Parenthèse. Et ce centre culturel, il est justement en train de refondre ce site. Donc là, en fait, on va récupérer la, la maquette Adobe euh, qui est en cours de validation chez eux. Je ne sais pas exactement, enfin, en tout cas, on va partir de, de ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on a à peu près un environnement graphique sur lequel on va pouvoir euh, s'appuyer pour avancer. Et il y a différentes choses, parce que ça, du coup, c'est un site d'un de, de, de, centre culturel. Ça veut dire qu'il y a une billetterie, il y a des choses qui ne concernent pas forcément euh, la bibliothèque. Donc, c'est vraiment hein, s'inspirer du graphisme. Dans les différentes choses à récupérer, donc, grâce à des petites captures d'écran, parce que le... La maquette Adobe, en fait, elle ne permet pas en fait, d'inspecter les éléments comme sur des sites Internet. C'est vraiment une image, je ne sais pas trop comment c'est fait. On ne peut pas inspecter les éléments comme si c'était un site Internet. Donc, j'ai fait rapidement des petites captures pour isoler tous les codes couleurs. D'accord Il y a le gris du pied de page. Il y a euh... Et j'ai essayé avec les couleurs inversées pour avoir un, un autre choix que, que le vert. Donc, ça m'a permis de consigner ça dans un petit fichier. Ça veut dire que j'ai déjà euh, quelles sont euh, les couleurs que je veux utiliser. J'ai le lien vers ma maquette. J'ai le noir euh, du, euh, du menu en haut. Et maintenant, c'est comment on adapte ça euh, aussi de bibliothèque. Donc, généralement, quand on commence un nouveau projet à partir de zéro, on fait ce qu'on appelle des maquettes grises. Donc, après, ça peut prendre différentes formes. L'idée, en fait, c'était… Euh, euh, donc, voilà ce que Marion euh, m'a renvoyé aujourd'hui. Donc, en fait, en gros, elle a fait une copie d'écran euh, du thème musclé avec euh, bah, les bons noms de menus… Euh, et les différents commentaires sur les zones à conserver, à garder ce qu'il faut rajouter, etc. etc. Euh, en maquette grise ce qu'on peut avoir après ça peut avoir euh, cette forme là donc ça c'était quelque chose qu'on avait fait pour enguin les bains euh, il y a quelques temps donc euh, c'était des blocs on fait des rectangles et puis on dit un petit peu avec euh, des commentaires ce qu'on veut faire et puis il a certaines qui sont un petit peu plus évoluées où on met déjà un petit peu de couleur. Ça, c'est celle qu'on avait fait pour. Elle est où Il est là. Celle qu'on avait faite pour je ne sais plus qui. Fernet Voltaire. voilà. D'accord? Après, ce n'est pas une obligation, c'est juste qu'effectivement, nous, en tant qu'intégrateur, on a peur. Enfin, moi, je ne vais pas avoir le, le sens artistique assez développé pour partir directement du thème musclé pour faire quelque chose d'assez de, de, cohérent. Donc, en fait, la maquette grise, elle ne permet pas forcément de donner un environnement graphique, mais au moins, quels sont les blocs que je vais pouvoir utiliser et à peu près en fait, euh, euh, sous quelle forme. Donc, je vais reprendre celle de Marion. Je vais revenir ici. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre aussi dans mon truc que j'avais préparé le Gris. Bon, J'ai déjà isolé pour aller un petit peu plus vite les logos. Ah si, et Marion, elle m'a envoyé aussi le plan de site, c'est-à-dire le comportement du menu. Donc normalement, j'ai à peu près euh, ce qu'il me faut pour pouvoir commencer à travailler. Alors, du coup, sur mon accueil musclé, j'ai plein de petites choses euh, qui apparaissent automatiquement. Alors là, on ne le voit pas derrière le menu administration, mais en fait, j'ai des icônes avec un menu euh, qui s'appelle propriété. Qui pointe sur un menu réseaux sociaux. Donc lui, j'en ai pas besoin. Je vais pouvoir déjà épurer un petit peu en fait les choses dont j'ai pas besoin. Ça, c'est un petit menu euh, comment accéder à mon compte et euh, besoin d'aide. Dans la parenthèse, il y est pas. Alors peut-être qu'il peut être utile, mais pour l'exercice, j'en ai pas besoin non plus. Voilà. Euh, on a une particularité aussi, c'est que le menu principal, il va être tout en haut du site, d'accord Alors sur un fond noir, on y reviendra. Et en plus, et en plus, il bouge pas. Ça veut dire qu'il me suit le long de ma navigation. Donc, je vais pouvoir gérer l'organisation des, des, des boîtes dans ma division bannière donc là c'est ma division bannière et du coup le menu principal je vais pouvoir en fait le glisser tout en haut ça va me faire un petit truc bizarre tant que je ne l'ai pas configuré donc il me l'a mis ici et je vais avoir un style qui existe par défaut dans tous les thèmes je pense il y en a un qui s'appelle position Fixed, top. Ok. Du coup, si je fais ça, normalement, il va me le coller tout en haut. Et je vais pouvoir aussi demander, je dois avoir un style, dans les styles par défaut, qui est alors, Justify Content Start. Et il y en a un qui s'appelle Justify Content Center, qui va me permettre de centrer tout ça. Donc, j'ai mon menu en haut. Ici, j'ai la boîte euh, image qui va me permettre en fait, d'avoir ce truc incrusté euh, par-dessus là, nom de mon réseau. Donc là, je vais le remplacer. Je vais dire que ici, je veux une nouvelle image. Je vais mettre, je vais mettre le logo euh, réel. De, de ballon miré, je pense que je l'ai déjà mis. Quelque part, logo parenthèse seul. Ouais, c'est celui-là. Je sélectionne. Et du coup, ma boîte image, en adaptabilité, je, je veux bien qu'elle fasse 12 sur les smartphones, mais à la limite, pour le site, je veux plutôt avoir sous forme de logo en haut à, en haut à gauche. Donc on va dire qu'à partir de la taille de, euh, même à partir de celle-ci, je veux dire qu'il fait 3. On va tester comme ça. Donc ok, il m'a mis mon logo parenthèse ici. Et euh, du coup, comme il y avait assez de place, il m'a mis ma boîte de recherche euh, sur le côté ici. Donc à la limite, pourquoi pas. Euh, petite info aussi. C'est vrai que je suis passé très vite là-dessus. C'est que le logo que j'ai chargé, en fait, par rapport aux éléments que j'ai récupérés de, de Ballon Miré, euh, c'est un PNG. Et il, il, je crois qu'il était super grand. Il, je crois qu'il faisait 1200 pixels de large. Donc, effectivement, il est un peu contraint. Ce qui fait que, du coup, quand on contraint un peu un PNG à s'afficher que, que sur trois, bah, du coup il est euh, il peut être un peu baveux. Là ça va à peu près sauf peut-être l'écriture verte. Du coup, euh, en fait, vous avez la possibilité de mettre des logos euh, au format SVG, ce qui va vous permettre en fait, de rester en vectoriel. Ça veut dire que quelle que soit la résolution d'écran, vous ne perdrez jamais trop euh, en, en qualité. Ça veut dire que si vous avez un euh, si vous mettez une image qui est vectorisée, bah, du coup, en fait, euh, ça ne jamais. Bon, ça c'est une petite petite parenthèse alors du coup bon elle est bien sympa mon image musclée mais je vais vouloir en fait quand même mettre quelque chose qui est plus qui est plus dans, dans l'air du temps alors je ne sais plus ce que j'avais pris On va aller sur pixabay je vais aller chercher je ne sais pas je vais taper livre Un livre avec un cœur. Ouais, tiens, ça, poum. Alors, Alors ce n'est pas bien ce que je fais, mais du coup, pour l'exercice, ça va aller plus vite que enregistrer l'image sous et la mettre sur le serveur. En fait, je vais récupérer directement l'IRL de l'image de Pixabay et je vais pouvoir la tester directement ici. Alors, du coup, l'image qui est derrière, donc le le gars avec, le, avec les muscles ici en fait elle était intégrée directement dans le, dans le thème musclé c'est-à-dire que j'ai un endroit voilà j'ai un bout de CSS qui s'appelle muscle musclé.css où il est écrit en dur qu'effectivement le header il a il a telle image en background donc si je veux le changer je vais pouvoir récupérer ce code là et je vais pouvoir utiliser mon éditeur css pour mettre un petit peu ce que je veux alors là c'est bien de commenter euh, image bannière donc je mets cette ligne là, et j'ai dit que je voulais récupérer copier l'adresse de l'image, et du coup, je vais pouvoir mettre celle-ci à la place. Alors, du coup, il y a des lignes entre eux, je vais pouvoir les enlever, et je vais pouvoir rajouter certaines fonctions. No repeat, euh, je veux qu'elle fasse 100% de mon de ma bannière, donc je vais pouvoir background. Size 2.100%. Et euh, à la limite, on pourrait euh, euh, faire un petit style comme Deauville. En fait, ça veut dire que quand je scrolle, l'image elle bouge pas derrière. Du coup, on pourrait faire un background-attachment point c'est ce qui permet de faire ça. Et du coup, je vois qu'elle n'est pas centrée, mon image. Et du coup, je vais pouvoir dire que je veux qu'elle soit center. center. OK. Alors, du coup, je vais sauvegarder déjà mon petit fichier CSS. Et quand je vais rafraîchir, je vais retrouver en fait mon petit gugus musclé. Alors... C'est parce que du coup, dans la lecture du, euh, que le navigateur fait, en fait des feuilles de style, en fait, il doit considérer que la feuille de style musclé.css est prioritaire. Donc, il y a deux solutions pour passer par-dessus. Donc, celle qu'on utilise le plus souvent, en fait, ça veut dire qu'en face de chacune des lignes, je vais mettre point d'exclamation important. Point d'exclamation important. Et encore un coup pour qu'ils prennent en compte ça. C'est-à-dire que là, du coup, je l'ai forcé à prendre en compte, en fait, ce que je lui ai écrit. D'accord. La deuxième solution, qui est peut-être la plus, la plus propre, c'est, alors du coup, je vais allumer dans un autre navigateur, comme ça, ça me permettra de faire les deux trucs en même temps. La deuxième solution, en fait, ça va être d'être plus précis. D'être plus précis que ça. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux être plus précis que juste header, en fait, il suffit que je lui dise que je veux être. Je vais mettre dièse site web. Either, et normalement, si j'enlève les importants ici, normalement, ça le prend en compte. Alors, je ne l'ai pas testé. Hein. Je... Oui, ça marche. <rire> OK. Alors... Donc, j'ai mis mon logo, j'ai mis ma matière. Alors, du coup, maintenant, on va se poser la question des polices de caractère. D'accord Donc, j'ai... Euh, alors, dans le thème musclé, la police de caractère par défaut du, euh, du body, ça veut dire de tous les textes, on va le voir, ça doit être... C'est du roboto, normalement. Elle est où Elle est là. Donc, on est hérité de, de musclé Donc, ça, à la limite, la police de roboto, c'est une police qui est qui est très courante aujourd'hui pour, euh, pour les textes. C'est l'équivalent de Arial. Par contre, pour le menu, là, du coup, on a une police qui s'appelle Phenomena mais qui est, euh, qui est spécifique au thème musclé. Et en fait, si on veut la changer, donc il faut que je me mette là. C'est là que je vais la voir. Ouais, elle est là. Elle s'appelle Phenomena Du coup, bah, moi, j'en voudrais une personnalisée. Alors Ici, je ne peux pas voir en fait, ce qu'ils ont comme, comme police parce que je ne peux pas inspecter les éléments. Donc, on va, faire, on va faire 100. Et du coup, le plus simple, alors je sais que ce n'est pas très bien, mais le plus simple aujourd'hui en fait pour intégrer une police, c'est d'aller la chercher sur Google Font. Donc, sur Google Font, on va pouvoir dire... Je sais pas, je voudrais, comme c'est une police de titre, je vais pouvoir dire que euh, j'en veux peut-être une, une sympa dans les displays. Normalement, ils en ont quelques-unes de sympas. Excuse-moi, il y a Sylvain euh, de Caluire qui demande si c'est possible d'intégrer ça dans un autre fichier CSS ou de changer directement le CSS Muscle. Le CSS Muscle, il est commun à tout le monde. Donc, en fait, ouais. il n'est pas, pas modifiable. Euh, par contre, effectivement, on pourrait utiliser les, les, les user file pour stocker des, des fichiers font et après euh, effectivement. Jean-Christophe. Ouais. Ouais. En fait, j'ai vu dans les options que tu peux appeler un autre fichier CSS. J'ai essayé de mettre un chemin, mais ça ne me prenait pas en compte. Je me demandais si c'était par ici qu'il fallait le faire. Non, parce que ce que je vais montrer, c'est que je vais appeler, là, là, là j'ai fait quelque chose de simple, c'est pour appeler la fonte de manière dynamique, sans avoir à charger les fichiers. Euh, du coup, ouais, là, du tu es sur un cap particulier, il faudrait qu'on regarde, s'il nous reste un petit peu de temps à la fin du, du webinaire, on pourra regarder. Ok. okay. Euh, non, là, du coup, je vais faire simple, je vais charger une, une Google fonte. Euh, du coup, au moins pour les, euh, le titre euh, des menus et, euh, et les titres principaux. Euh, alors, bon, du coup, tout à l'heure, j'en avais essayé une qui était sympa, Iceland, elle s'appelle. Ouais, bon, qui okay, est sympa sans être sympa, mais bon, on va faire avec. Du coup, je vais pouvoir sélectionner ce style et en fait, je vais pouvoir récupérer cette partie-là. Donc l'avantage de charger les, les polices Google, c'est que dans mon éditeur CSS, j'ai juste une ligne en fait, pour les importer euh, tout en haut. D'ailleurs, en fait, si sur Google Font, j'avais voulu euh, importer trois polices, en fait, il me, il me les aurait mis à la suite dans, le, dans ce fichier-là. Ok, alors donc ça, j'ai importé mes polices et maintenant, je vais pouvoir dire que je veux l'appliquer au menu principal. Donc, et puis, du coup, si je prends toutes ces lignes-là, ça veut dire qu'en fait, il va me les, euh, les appliquer partout où il applique du phénoménal. Donc, ça va me permettre de gérer y compris euh, l'agenda, nouveauté, accès, puis peut-être plein d'autres choses qui sont dans, dans, dans dans la navigation sur le site. Je retourne dans mon éditeur CSS et je vais pouvoir dire que je veux police police de titre. Voilà. Ça j'en ai pas besoin. Les lignes, quand on fait copier-coller de CSS, les lignes dont on n'a pas besoin, en fait, c'est conseillé de les enlever. À Voilà. Du coup, il m'a bien pris la police à Island. Par contre, il a essayé de l'agresser. Donc, on va essayer de la... ponte 400 Ouais. On va faire avec. Je sauvegarde. Alors, toujours la même chose. J'ai muscle qui est passé par-dessus, donc j'ai vais mettre importante cette fois. OK. Alors, pareil. Du coup, si je reprends parenthèse, alors effectivement, on commence à s'éloigner. Euh, je n'ai pas ces petites bordures sur le côté. Et donc, je pense que ces petites bordures, alors je remonte d'un niveau, elles doivent être écrites ici. Voilà. J'ai un border right à 0 pixels. Donc, on va dire, j'en veux pas. Donc, on va se faire un truc. Menu horizontal. Tac. Ça, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. On te demande si euh, le fait d'utiliser l'éditeur CSS intégré euh, modifie le fichier muscle ou crée un fichier annexe. Alors, ça crée un fichier annexe. Il Donc, passe par-dessus le fichier muscle. Euh, alors La, la, la cascade, elle est, elle est, vu que je suis obligé de mettre des importants partout, la cascade n'est ouais. pas aussi évidente que ça. Euh, Peut-être que Ghislain qui est là, en fait, pourra apporter plus de précision sur, sur ça. Mais euh, pour ces deux fichiers annexes et si je vais dans l'explorateur le, de fichiers, comme j'étais sur le profil 33 et que j'utilise euh, l'éditeur CSS, d'office, ça m'a créé, alors, il y a tous les tests de ce matin, ouais. mais un, ça m'a créé un profil 33.css et qui est appelé que sur le profil 33, pour le coup. d'accord Dans mon magasin de thèmes, si je vais éditer musclé, en fait, ça m'a pas fait le lien. Ici, je peux faire des liens avec d'autres fichiers qui viendraient encore en, en, en surcharge. Alors, du coup, j'étais là. Alors maintenant, du coup, on va s'intéresser euh, au fait que le, le, le menu horizontal, en fait, il est censé être sur fond noir. Donc là, on va être obligé de faire du CSS, mais pour le coup, si on veut le réutiliser ailleurs sans avoir à coder tout le temps, on va pouvoir... Ici, dans la configuration du thème. Donc ça, on avait abordé rapidement la dernière fois où j'ai toutes les classes avec tous les styles que j'ai dans chacune des boîtes, avec la possibilité d'en rajouter. Donc, je vais pouvoir ajouter une classe qui va s'appeler fond noir. Alors, il me semble que ça légèrement, c'est légèrement transparent. Donc, je vais l'appeler fond noir transparent ok du coup dans mon menu principal je vais pouvoir lui dire que je veux si je le retrouve ah voilà qu'il applique le style fond noir transparent D'accord. donc là il va rien faire parce que je ne lui ai pas dit ce que ça voulait dire fond noir transparent donc, dans mon éditeur CSS, je vais pouvoir maintenant dire, donc, fond noir transparent, que point fond, alors je ne me rappelle plus, je crois que j'ai mis des tirés, noir tiré transparent. background de points alors du coup j'ai déjà isolé la couleur avant en fait je sais que c'est ça il reste 30 minutes merci alors comment je l'ai appelé fond-noir-transparent J'oublie le S. Ok, il m'a fait un truc. Il m'a fait un truc, mais ça veut dire que j'ai encore du blanc qui doit se trimballer ailleurs. Nine. Nav. Voilà, j'ai ça. Alors, c'est ce petit nav. OK. Hop. alors je retourne dans mon menu horizontal et du coup je vais pouvoir résoudre ce truc là alors, du coup ça s'appliquera pas qu'au menu horizontal faudra peut-être faire gaffe transparent portent donc c'est vachement transparent du coup Donc je vais faire que ça alors on va faire même mieux on va l'appliquer que pour le fond noir transparent et du coup il va falloir que maintenant je gère la couleur de mes titres Et du coup, mes titres, nav A, dire que je veux qu'ils soit white important. Ok. Et du coup, je trouve que c'est trop transparent, donc je vais pouvoir lui mettre 0.8 pour mettre un petit peu plus d'opacité. Ok, du coup j'ai à peu près ma bannière. Alors j'ai pas retouché encore le menu horizontal. On verra si on a le temps euh, par rapport au reste. Alors, du coup j'ai ce petit... Euh, cette couleur rouge qui est héritée de... Euh, pareil de muscle.css. Du coup je vais pouvoir lui appliquer en fait la couleur. Je vais pouvoir lui appliquer la couleur qu'on a définie, enfin que qui est, qui est définie dans la charte. Tac. Et je vais mettre ici c'est boîte recherche et le. Le vert de la charte, c'est ça. Ah, il me semble que quand le vert est utilisé, l'écriture elle est en noir. Donc la loupe, euh, bon, la loupe blanche, elle, elle apparaît bien si je la mets en noir. Euh, non, pas en noir, en black. C'est pas mal aussi. Et du coup. Je ne vais pas mettre de important, je vais juste mettre comme quoi on est dans le header. Et normalement, je suis plus précis que ce qu'il y avait dans le muscle. Donc, il me le garde. Bon, voilà. On a le header. Et maintenant, c'est là que je vais reprendre un petit peu le plan de site. Donc, le plan de site que, bon, vous voyez Marion. Alors, le menu, j'ai dit qu'on s'en occuperait après. Alors... On va garder le gros diaporama. Je vais enlever l'agenda, parce qu'ils n'en veulent pas. D'après ce que j'ai compris, du coup, c'est le site, euh, la parenthèse qui va gérer l'agenda de toutes les entités. On va avoir une, une boîte kiosque, nouveautés, loisirs et vie pratique. OK, donc ça, c'est quoi C'est une boîte domaine, ce n'est pas une boîte notice. Donc, j'en ai pas besoin. Euh, on veut, ils ne veulent pas l'accès. Et il y aura bien un truc dernier avis. Il y aura bien un truc dernier avis, mais je crois qu'ils veulent. Ajout boîte coup de cœur des bibliothécaires sur toute la largeur et boîte avis lecteur sur toute la largeur. OK. On va revenir déjà en haut, au diaporama. Donc, le diaporama, pour le moment, vu que quand on essaye le thème muscle, musclé, si je veux bien rafraîchir. Ah. Bon, tout, toujours est-il ce que je veux dire c'est qu'il prend en fait des articles un peu au pif donc on va se faire un petit gabarit pour éviter que les images elles soient un petit peu euh, trop, euh, trop disparates parce que du coup si les images elles font pas la même euh, la même dimension euh, il va euh, ça, ça va créer des décalages alors euh, voilà, test webinaire, test webinaire, hop, donc ça va me permettre de générer des articles. Alors, avant de générer des articles, je vais me faire un gabarit d'images. Alors, j'en veux une nouvelle. On va dire que je veux que ça fasse 1200 par, allez, par 500. Donc, j'ai mon gabarit d'image. Alors, je vais faire mes courses sur, euh, sur Pixabay. On va dire que je vais avoir un truc numérique. Allez, prends ça. Télécharger 1200. Là, poum. Après, je vais avoir un truc compte pour l'heure du compte. Tac, tac, tac. Allez, ça, c'est bien. Et je vais avoir, euh, donc on a atelier numérique, compte et euh, allez, exposition. Alors là, je suis vraiment pas inspiré. Bon. Hop Pareil, 1200. Ok, du coup, si je reviens là, je vais pouvoir me mettre en petit. Je vais récupérer mon gabarit dans Gimp. Du coup, si je veux ça... Exporter sous, on va dire numérique. PNG. Tac. Après. Et il te reste 20 minutes. Expo, ça va vite, hein? Le temps, mine de rien. Expo. Et je vais avoir un dernier, le compte compte.png. Alors, dans TES Webinaire, comme on est en maquettage, en fait, je vais pas m'embêter à mettre du texte. Bon, exposition. Trois petits points. Article. Du coup, je vais pouvoir mettre mon image. Je vais mettre dans l'événement. Voilà, je laisse à des Aux dimensions. Et du coup, en attendant qu'il fise de la chargeur, alors du coup, j'ai pas fait gaffe au poids qu'elle faisait. Elles sont peut-être un peu lourdes. J'ai mon site préféré, Faux Texte, qui va me permettre d'enrober de Lorraine Ipsum. Il a fait quelque chose ou pas Trop vite, expo tac, et je vais lui rajouter du texte. Je valide et du coup je vais aller vite. Je duplique l'article pour en faire compte petits points. Du coup, c'est juste l'image que je veux changer. Il y a Géraldine qui te demande comment enlever le nom de l'auteur de l'article. Ah, pour Ça le moment, automatiquement. à part en CSS, il n'y a pas, pas d'autre solution. Il n'y a pas de variable pour le pour l'enlever. Okay. Et atelier numérique. ok du coup maintenant sur ma page d'accueil je vais pouvoir lui définir que ce grand diaporama là le à la une va pointer sur le dossier test webinaire que je veux qu'il soit média avec, avec description en dessous en carrousel et je veux les trois par date de création comme ça le dernier que je crée Qui va être devant ok donc après on a notre diaporama on revêt en on... j'essaierai d'aller vite pour revenir là dessus on va pouvoir rajouter en dessous Un truc notice en liste horizontale ça donc ça va être pour faire le euh, nouveauté loisirs et vie pratique nouveauté loisirs et vie pratique alors je sais pas s'il existe déjà si oui pouvez... ouais, il existe il est dans les paniers en fait oui, ah. c'est ouais, exceptionnellement un panier. Ah, il faut que je mette loisir et vie pratique. Okay. C'est ça. Voilà. Puis comme je veux que ça soit un kiosque, je n'ai pas besoin d'avoir tout le blabla en dessous. Donc, dans l'affichage, je vais pouvoir dire que je veux que les médias. Je ne veux pas aléatoire je veux par date de nouveauté. Puis, on va essayer d'en afficher 6. Voilà. Alors, en dessous, toujours euh, ajout du boîte coup de cœur bibliothécaire sur toute la largeur. Donc, j'ai déjà une boîte derniers avis Donc qu'on appelle coup de cœur des bibliothécaires filtrer les avis sur rôle bibliothécaire, donc ça c'est bon. Je veux pas de carrousel, je veux une liste verticale, puis on va en mettre que deux. Et les avis les plus récents, description et médias à droite, vu que c'est sur, sur toute la largeur, ça me donnerait un truc un petit peu comme ça. Et effectivement, du coup, j'ai un héritage du thème musclé qui dit que ça ne fait que 6 en grande résolution. Donc, si je veux que ça fasse toute la largeur, je laisse 12 pour le, le smartphone et je mets auto, comme ça, il fera 12 tout le temps. 12 sur 12. Hop Donc, j'ai les deux derniers coups de cœur et il y avait un truc rajouté en dessous une nouvelle boîte qui est Avis. Alors, comment on a appelé ça? Avis. Avis des lecteurs. Abonnés ou utilisateurs du site. Et dire que c'est liste verticale médias et description à droite et j'en veux que deux et je veux les plus récents. Ils ne sont pas récents récents hein, les derniers. <rire> ok alors maintenant je vais revenir, il reste dix, un petit peu plus de dix minutes. Et revenir un petit peu sur la charte graphique parce que là j'ai fait que placer les éléments pour pouvoir un petit peu les, les customiser derrière donc là par exemple ce truc là si je voulais le personnaliser un petit peu comme euh, bah, un peu comme, comme ça je pourrais dire que toute la partie titre elle se met sur toute la longueur sur le verre euh, sur le verre euh, de la charte alors du coup pour inspecter donc euh, en préparation dans mon magasin de thèmes dans mon thème musclé je vais pouvoir lui dire tiens j'ai besoin d'un truc qui va s'appeler titre vert titre fond vert allez Donc ici, ah, j'ai peut-être pas rafraîchi, est-ce que je vais le trouver ici si Je le trouve ici, titre fond vert. Et du coup, je vais pouvoir revenir dans mon fichier CSS et lui déterminer qu'est-ce que ça veut dire titre fond vert. Alors, je vais m'allumer le fichier ici. Je vais pouvoir commencer à écrire ici titre, fond, vert, je sauvegarde et du coup, il va falloir que j'analyse un petit peu l'élément. Donc, ce titre là, si je prends que le A, il va pas me prendre toute la largeur. Donc, si je prends le, le conteneur parent, donc la card title, fait à peu près toute la largeur, donc c'est lui que je veux. Donc, si je fais point titre tiré fond tiré vert carte title, j'ai récupéré mon vert ici La grande de points. background, grande, oh, les green, voilà, comme ça je peux coller, ok, et du coup je vois que le titre il est un peu collé, donc je vais lui mettre un padding de 1EM, 0.5EM, ouais, voilà, donc ça m'a fait ça, après en fait j'ai encore une grosse marge blanche à côté, pouvoir la gérer après. Alors, j'ai déjà ça. Après, je vais pouvoir dans la foulée lui dire que je veux que le le lien parce que du coup, c'est ce truc là, c'est cliquable donc je vais pouvoir lui dire que je veux que le le lien il soit de couleur noire. Like. Et du coup, je pense que je suis obligé de lui mettre un coup de important. Voilà. Je sauvegarde. Et du coup, je vais vouloir dire que... Va-t'en, toi. Hop je vais vouloir dire qu'il y a trop d'espace entre mes photos et c'est bizarre ça. Elles ne font pas la même dimension, mes photos. Bon. il y a trop d'espace entre. Euh... Enfin, je veux, je veux pas le blanc. Et du coup, je pense que c'est le card body où il y a un padding de 20 un peu partout autour. C'est pour ça qu'il m'a créé un décalage avec une sorte de bordure blanche autour. Donc, je vais pouvoir dire... Alors, comment ça s'écrit Card body, card-body. Donc, si je fais, par exemple, point titre-fond, tiré vers Card Body, je veux un padding de 0. Voilà, du coup, il me le colle. Il retourne dans l'éditeur CSS et je suis toujours dans... Alors, toujours pareil, je suis obligé de lui mettre un coup de important. Tu avait laissé du blanc dans cette image-là. Euh, ah ça. oui, c'est vrai. Ouais, bah, c'est <rire> pour ça que je... Pour... Ouais, Je pense que du coup, c'est dans mon... C'est dans mon image, j'étais tellement vite tout à l'heure que je n'ai pas fait gaffe qu'elle ne correspondait pas aux bonnes dimensions. Bon, on va dire que c'est ma première image euh, atelier numérique toute, euh, toute pourrie. Et il ne restait là que 5 minutes. Oh, on a déjà bien avancé. Alors, du coup, en accélérant, euh, j'avais parlé tout à l'heure. Euh, que quand, quand j'ai regardé ce site-là, euh, du coup, il n'était pas dit que la bibliothèque allait avoir la même euh, la même couleur que le, que le site euh, la parenthèse. Du coup, souvent, j'ai vu des graphistes faire ça. Donc, en fait, pour déterminer en fait, bah, qu'est-ce qui irait bien avec le vert, en fait, généralement, on fait un, un, un filtre invert 1 hein et en fait on passe toute l'image en négatif et du coup le vert il devient violet en fait ça veut dire que c'est sa couleur euh, en négatif et souvent les couleurs qui sont en négatif d'une autre euh, se marient bien entre elles d'accord donc là dans mon petit euh, truc en fait c'est le violet euh, que j'ai déjà que j'ai déjà déterminé ici donc comme c'est en négatif, alors attention, parce que ça, je ne l'ai jamais vraiment fait. Ça va être l'occasion. Euh, alors, déjà, je vais, je vais créer, euh, créer titre fond violet. Voilà, violet. Et du coup, dans mon éditeur CSS, alors je pourrais très bien faire copier coller de ça et, et euh... ouais d'ailleurs c'est ce que je vais faire en fait. Je pourrais jouer avec juste la couleur inversée mais trop de risques. violet. grande tac color white et du coup c'est passé en violet directement c'est pas normal c'est parce que dans mon copier-coller j'ai oublié de lui dire que c'était et violet du coup si je rafraîchis ici ça veut dire que j'ai un autre style qui s'appelle titre fond violet que je peux faire fonctionner ici Uhum. Ah, j'ai cliqué dessus. Voilà. Et après, ici, alors je sais pas ce que ça va faire. Tiens. Si je dis ici que je veux un titre fond vert, je pense qu'il n'a pas dû enregistrer CSS. Ah non, titre fond violet, titre fond vert. Après, en fait, le, comme ça s'applique qu'à la balise card title, en fonction des types de boîtes, bah, cette, cette, cette, cette, cette classe card title, elle peut apparaître à différents endroits. Donc là, en l'occurrence, dans les critiques, elle est euh, elle prend toute cette partie-là. D'ailleurs, en fait, j'ai l'impression qu'il y a les badges. Le badge groupe, en fait, qui a l'air d'avoir un, un background derrière, j'ai l'impression. Il est 16 heures. Il est 16 heures. Bon. Déjà. Il est déjà 16 heures. Bon, du coup, on peut pas aller beaucoup plus loin pour aujourd'hui. Mais bon, on voit qu'en une heure, en fait, si le travail il est un petit peu un petit peu préparé en avance, en fait, on peut aller assez vite à, à, à recustomiser. C'était vraiment l'objectif, hein, c'était de prendre le thème musclé et essayer de le, de le personnaliser un petit peu euh, au maximum. Euh, sachant que euh, du coup, on fait du zèle en créant des, euh, des styles et des choses comme ça. Le CSS que vous avez le plus besoin, si vous voulez juste commencer à le personnaliser, c'est vraiment euh, changer l'image qui est ici. Et à la limite, peut-être euh, euh, importer des, des nouvelles polices. Euh, du coup, on peut quand même faire un grand tour de questions. En fait, la, la démonstration s'arrête pour aujourd'hui, mais en fait, si vous avez des questions, on va, on va quand même les prendre. Alors, moi, je vais vous faire quelques petites remarques. Donc, bonjour à tous, c'est Gislain Lauas. Euh, alors, déjà sur la problématique là de mettre des importantes ou d'être plus précis euh, dans le fichier CSS qu'on édite. Euh, bon, bah, du coup, j'en ai profité là de voir qu'il y avait des soucis pour corriger ça. Donc, les fichiers qu'on va mettre dans un magasin de thèmes. Ou euh, la CSS qu'on va générer euh, dans l'éditeur CSS, maintenant sera prioritaire. On évitera de mettre des importants partout. Donc ça, ça relève plus du bug. Euh, sinon, j'y sais, dans le menu administration, tu peux modifier le template, en fait, courant. Tu n'as pas besoin d'aller dans le back-office. Peux... Oui, je sais, je le sais tout à l'heure. D'accord, ok. Et du coup, j'ai plusieurs fois que tu allais dans, dans la partie admin derrière. Euh, sinon, euh, il y avait une question tout à l'heure sur les fichiers euh, CSS ou JavaScript qu'on mettait euh, bah justement là dans le formulaire que tu as hein. voilà, ah, donc ici si on peut rajouter ici des, des fichiers alors, il y a une petite difficulté c'est que alors, ce que je vous suggère c'est de d'abord mettre le fichier euh, dans l'explorateur de fichiers de Bokeh parce qu'en fait, ce qui se passe c'est que même si pour vous vous arrivez à voir le fichier quelque part sur le web, en fait, c'est depuis votre poste à vous. En fait, quand, le, quand vous mettez un, une, une adresse dans cette boîte, dans cet encart, c'est depuis le point de vue du serveur. Et donc, le, le seul endroit où le serveur s'est garanti qu'il arrive à lire le fichier, c'est que ce soit localement dans les, ici, quoi. Donc, par de fichier. Est Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir un exemple Parce que je ne suis pas sûr d'avoir la syntaxe exacte. Et eh bien, en fait, tout simplement, ici, on va eh ben, choisir le profil 33, par exemple. Si je prends, ouais, par exemple, le profil 1, donc j'ai déposé, on peut faire donc dans CSS, Sylvain, tu vas pouvoir faire téléverser et charger ton fichier CSS. Et une fois que tu l'as chargé, en fait, tu as l'URL permanente ah, de... Ok. Parfait. et donc c'est ça c'est ça qu'il faut que tu charges dans ton dans ton machin et à la limite tu peux dire que euh, tu peux charger que à partir du slash user file quoi oui, bon, l'URL public, ça, ça, ça, ça va bien. Voilà. Bah, C'est au cas où, euh, bah, là, je vois que dans bah, ils ne sont pas HTTPS, mais du jour au lendemain, s'ils passent HTTPS, le chemin, il est cassé. Alors que si on prend slash userfile, CSS, machin, en fait, même s'ils changent le début de, de l'URL, en fait, ça n'impactera ça, ça pas le chemin. Euh, voilà, moi, je n'avais pas d'autres remarques euh, sur l'ensemble de la présentation. Merci, euh, Jean-Christophe. Bon, du coup, ça veut dire que lundi prochain, on n'est plus obligé de mettre des importants partout. C'est ça. Ça, c'est super. C'est bien. Euh, il y avait une, une autre remarque sur laquelle je peux revenir, notamment sur le nom des rédacteurs des articles. Euh, donc, en fait, ça s'incruste ça en fait dans, dans un développement... Et des fonctionnalités euh, qui n'existent pas actuellement dans, dans votre pack, qui sont en fait un peu dans le, un système de publication autour des auteurs. Donc en fait, si vous allez dans la fiche bibliothèque aujourd'hui, je ne sais pas si je sais Ah pardon, excuse-moi. J'avais vu un bug. Du coup, j'étais en train de corriger. Bon. Euh, donc je ne sais pas si c'était une, une, une notice où tu peux rebondir sur une fiche bibliothèque. Hop, hop. Hop. voilà donc là ici on a par exemple médiathèque on on voilà donc ici en fait que vous prenez l'information de, de la bibliothèque quand vous descendez vous avez un onglet euh, l'équipe en fait sur cette équipe vous allez avoir des badges sur euh, voilà le nombre de paniers que j'ai fait le nombre d'avis que j'ai posé euh, mes articles euh, etc donc en fait il y a une relation entre qui a écrit quoi effectivement qui est mise en lumière et qui est un comportement qui est complètement inconnu par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, puisque c'est une fonctionnalité qui vient avec les thèmes. Euh, voilà. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'informations qui sont, qui sont visibles. Alors les la la, ils se, ils se lient euh, par la bibliothèque, à proprement parler, quand ils sont liés. C'est-à-dire que sur la fiche utilisateur d'un compte d'administration, on peut créer des administrateurs pour une, pour une bibliothèque, donc un rédacteur ou un administrateur pour une bibliothèque. Donc là, il se relie comme ça automatiquement. Dans le cadre ou dans votre base de données, vous n'avez pas de rédacteur ou d'administrateur qui sont reliés à une bibliothèque, ce qui est le cas ici. Eh ben, je prends le niveau d'au-dessus, donc les gens qui s'occupent du portail. Ouais. Alors ça, c'est euh, expérimental, c'est euh, puisque voilà, il hein, n'y a, a pas de demande client derrière, mais c'est euh, plutôt un, un retour euh, d'expérience. C'est-à-dire que quand je vais à la bibliothèque, euh, en fait, qui est-ce que je vais croiser comme professionnel Pour le lecteur, c'est une information quand même qui est intéressante donc ça, il y a un côté automatique c'est-à-dire que j'ai paramétré des gens dans une bible, c'est cela que je vais récupérer automatiquement et sinon je reprends le niveau d'au-dessus donc c'est évite comme ça d'avoir des gens, c'est discutable Sachant que l'administrateur en plus, là pour le côté petit petit décor, dire que cette image-là, en fait, les administrateurs ont un bouton téléverser en fait pour choisir leur propre euh, leur propre avatar. Autant le public ils auront le choix qu'avec qu'avec des, des choses qu'on va pré préconfigurer pour eux pour pas mettre leur photo de profil Facebook ou autre. Il euh, les administrateurs pour pour, pour pour le coup pourront en fait personnaliser leur avatar. Et donc l'avatar il passe par l'explorateur de fichiers pour des problèmes de sécurité. C'est pas aller chercher une image. Euh... Euh, qui, qui n'a pas été chargé d'abord sur, sur le serveur. Euh, alors, les informations sur le membre de l'équipe. Pour l'instant, il, il y a un super projet sur la fiche professionnelle. C'est-à-dire que moi, je suis un professionnel de la bibliothèque. Euh, J'ai notamment des responsabilités sur des thématiques à l'intérieur de la bibliothèque. Comment je suis... Euh, comment c'est mis en valeur dans le portail. Donc ça, c'est une première c'est un premier pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je clique sur Marie ou Myriana, je enfin, il n'y a pas de lien en fait. Hein. Il y a uniquement, je peux aller voir ses sélections, je peux aller voir ses avis, euh, je peux aller voir ses thèmes favoris si elle a choisi un domaine, etc. Mais euh, la finalité, c'est d'avoir le même style qu'une qu une page, euh, page auteur euh, d'une notice. Avec, euh, voilà, avec plus d'enrichissement. Alors, si, alors, je ne sais pas s'ils la connaissent tous, la page auteur, donc si je prends, je ne sais pas s'il y, si y a de ça. Hop. Alors, Emilie, salut Emilie. Euh, alors, normalement, ils sont remontés. Euh, à part, je crois, si tu as des champs personnalisés euh, dans la description ou je crois qu'ils mettent les deux. Je, peux vérifier, je, vais, je vais vérifier, il hein, y a peut-être des, des champs que j'ai mis. C'est sûr que j'en ai mis. Après, euh, il en manque, euh, manque peut-être. Bon, du coup, je suis revenu sur la page auteur. Du coup, là, l'idée, c'est qu'effectivement, on ait une page d'identité de l'administrateur avec voilà, donc là, différents sera, blocs. Euh, pour, pour le coup, qui sera volontaire. Euh, ça ne sera pas généré euh, automatiquement, Ça sera une action volontaire d'un administrateur de dire je vends un profil public et qui du coup qui fera un lien euh, dans euh, l'équipe de la bibliothèque avec comme ça une page euh, plus professionnelle et euh, bon après on n'est pas sur des fonctionnalités de, de je, je, suis, euh, je suis abonné à la bibliothèque, est-ce que je peux suivre euh, ce professionnel euh, et voir un peu ce qui se passe on n'est en pas encore là mais il y a quand même en fait alors du coup sur les projets qui sont en cours il y aura aussi les fonctions quand même prendre rendez vous avec c'est à dire que ce professionnel là en fait a des plages pour des rendez vous enfin, c'est ce qui est prévu sur Maison alfort ou ou je crois en fait tout ce qui est créteil agglomération Certains professionnels ont des permanences avec des possibilités de rendez-vous. Donc en fait, on va passer par ce biais-là aussi pour, pour prendre rendez-vous. Ok, alors du coup... Euh euh, C'est moi qui ai une question pour le coup, euh, est-ce que vous avez le sentiment que ça va trop vite Alors Après, on va on va, on va va enregistrer la vidéo, mais est-ce que vous avez le sentiment que ça va trop vite Sachant qu'on n'avait qu'une heure pour essayer d'avancer le plus possible. Je pense que bien. tout le monde est content que, que, de pouvoir regarder la vidéo après, quand même. Hein. Ouais. Euh, du coup, euh, avant de clore, euh, je pense que ça vaut peut-être le coup de refaire le, le, même, euh, le même exercice la prochaine fois. Euh, alors, qui c'est sait, qui, sait qui est volontaire cette fois Du coup, là, on, a, on a bien avancé le, le ballon, ballon miré. Alors, après, je ne sais pas ce qu'ils qu qu vont en faire. Euh, euh, moi, il... je me suis volontaire. Ah, Silva. À Caluire. D'autant plus qu'en fait, j'ai déjà commencé. Alors, c'est déjà sur le thème musclé, mais j'ai un peu plus avancé. Donc, ça serait peut-être sur quelque chose d'un petit peu différent. Alors, ben... si, y a, si y a un autre collègue qui. qui non, ça me va bien. En... Ben non, c'était le premier. La dernière fois, j'ai pas cherché à comprendre. Ben là, on irait à dix mois en premier. Alors, euh, profil. Alors il y a un profil. Alors justement, ouais, tiens, euh, tu vas me demander que des trucs compliqués. Non non non. C'est le premier. 2020 M comme musclé. Et le truc qui me rendait fou, c'est que j'arrivais pas à enlever le, le personnage du centre, justement euh, par mes connaissances de l'éditeur CSS. Ouais. Donc, en fait, alors après, mais je le cherche directement. Je sais que c'est... Non, non, non, non, ne le, fais, ne le fais pas, ne le fais pas. Je le fais non, ça, non, je ne vais pas le faire. <rire> mais effectivement, il est là. Et je vois que tu as quand même mis... Ah non, bah, du coup, il y a même deux. Oh, c'est bizarre qu'il y en a un qui est rayé. Enfin, en tout cas, c'est... ouais. C'est ici maintenant que, que, euh, que c'est géré. Et en plus, à partir de lundi, maintenant, tu ne seras plus obligé de mettre Important partout pour, pour changer. Youpi Ok, ben bah, euh, du coup, euh, Sylvain, enfin pour, pour préparer, euh, ouais. on, on reprend contact en off euh, hum. pour pour qu'on refasse un point, bah, je sais pas, d'ici d'ici jeudi soir euh, pour, pour, okay. pour voir à peu près tout, tout ce que tu as en ta possession hum. Pour, hum. Pour, pour pour avancer, si tu as déjà un plan de site, si as, si tu as une charte graphique un peu, un okay. peu déjà préétablie. Ok. Ah, je vois qu'il y en a d'autres qui sont intéressés aussi. Mais il n'y a pas de problème pour laisser mon tour. Voilà, de toute façon, avec les, avec les deux, deux, deux webinaires là-dessus, normalement chacun va pouvoir le faire. Ok. Eh ben. Eh bien, écoutez, je vous dis à, à la semaine prochaine.